Hello, aujourd'hui je veux vous parler de euh, mindset de croissance ou un mindset fixe. Alors, je veux vous la faire en anglais. Donc euh, en fait le speaker là il a parlé de fixed mindset contre le growth mindset. Donc en gros l'état d'esprit un peu figé et l'état d'esprit euh, qui va chercher la croissance. Typiquement par exemple, il euh, euh, bah, y a des gens qui vont croire que parce que ils n'ont pas réussi à l'école, qu'ils n'ont pas le diplôme, bah, ils ne méritent pas euh, de gagner beaucoup plus dans leur vie. Ou euh, les entrepreneurs qui pensent que bah, en fait, tous les ans, s'ils font une croissance de 5-10%, c'est bien. Et euh, bah, les gens euh, qui ne cherchent pas à se développer personnellement, euh, qui euh, se disent ⁇ bon voilà, ma vie, elle est comme ça, j'ai mes qualités, mes défauts, c'est comme ça, c'est apprendre prendre ou à laisser. ⁇ dans le couple, ce serait euh, ben, un mari qui se dispute avec sa femme et qui, euh, voilà, admettons, sa femme euh, le critique. C'est pas du tout un, un cas personnel <rire> euh, et qui dirait, ben bah, voilà, moi je suis comme ça, laisse-moi, euh, j'ai mes euh, qualités, mes défauts, euh, euh, je suis fait comme ça, c'est mon éducation, je cherche pas à me changer. Tu vois ce genre d'état d'esprit euh, et donc ça m'a, ça m'a pas mal parlé qui parle de ça parce qu'en fait moi pendant longtemps. Euh, j'avais un état d'esprit euh, qui était fixe. Par exemple, je suis né dans une famille pauvre et je pensais que j'allais être moyennement pauvre ou euh, classe moyenne voilà, toute ma vie, que j'allais faire une croissance comme ça. Parce que je partais de bas, bah, voilà, c'était comme ça. Euh, que par rapport à mon temps, par exemple, bah, je ne pouvais pas euh, gagner, euh, utiliser mon temps, que je ne pouvais pas avoir des journées libres. Moi, je pensais que, euh, en fait, euh, déjà, je voulais être salarié avant, que c'est juste le soir à le week-end que tu as du temps libre et euh, tes cinq semaines de vacances qui est déjà énorme. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, je découvre que, bah, en fait, euh, je peux prendre des vacances un peu quand je veux euh, si c'est organisé. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous encourager, que j'aimerais vous, vous pousser à réfléchir sur ça, que on cherche toujours à croître. Croître, ça ne veut pas forcément dire gagner plus d'argent ou moins travailler, euh, mais c'est en fait de se rapprocher de son plein potentiel. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de votre vie, euh, de vos finances, de votre famille, de votre santé, euh, ne soyez pas, soyez pas fataliste, en fait. Euh, vous pouvez croître, à vous améliorer. Okay. Et, et le danger, c'est que c'est pas parce qu'autour de vous, vous ne voyez pas les gens croître, que ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Dans le mastermind, on, on partageait beaucoup ça. En fait, y a des, on a fait des groupes. Et en fait, chacun a partagé un peu, bah, euh, euh, voilà, moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est ça, ça, ça. Et en fait, tu vois qu'il y a des gens qui, en six mois, un an, ils transforment leur vie. quoi. Alors, il y a des fondations, quand même. Mais sans le mastermind, ils n'auraient pas eu le courage parce qu'ils euh, n'auraient pas cette inspiration. Ils diraient, bah, ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens de la télé, c'est pour les stars, c'est pour les instagrammeurs, les youtubeurs. Et donc, si vous, vous posez cette question qui est que bah, ce n'est pas pour vous et que vous ne méritez peut-être pas ça, je vous challenge à réfléchir à ça et à vous bousculer dans votre réflexion, à vous remettre en question s'il le faut. Et euh, bah, si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite au webinaire de ce mardi. Euh, 29 octobre à 18 h Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va challenger un peu votre idée si vous voulez devenir entrepreneur ou pas. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour vous okay On va se poser les bonnes questions et euh, bah, vous allez repartir avec cette idée que, OK, est-ce que je veux croître et prendre les risques qui vont avec et prendre et faire les actions qui vont avec aussi. Donc, si l'entrepreneuriat c'est fait pour vous et que quoi, disons que vous y réfléchissez, venez à ce webinaire, ça vous donner beaucoup un éclairage plus grand sur. Euh, je, je trouve pas tous mes mots parce que je pense en anglais en fait depuis 2-3 jours. Euh, voilà, un, un meilleur éclairage sur ce que vous voulez dans la vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets aussi en bas de cette vidéo le lien vers Partir de Rien, mon programme euh, qui vous permet de lancer un business de A à Z en 6 semaines. Les inscriptions terminent le 2 novembre. Okay Donc, ne tardez pas parce qu'après, il n'y aura plus Partir de Rien sur ce format-là. Là, Là a, euh, le format actuel, c'est 6 semaines. Et pendant 6 semaines, il y aura une session de coaching en groupe de 2 à 5 personnes. Donc, toutes les semaines, il y aura une session de coaching. Pendant six semaines et bah, c'est la dernière fois que je le fais sur, sur ce format-là. Donc, si vous pensez que je peux vous pousser à travailler, à avancer, à progresser plus vite en vous accompagnant réellement, donc ça se fait à distance, et ben bah, inscrivez-vous à partir de rien euh, et ben bah, j'aurai le grand plaisir de travailler avec vous. Allez, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vais rejoindre le euh, le groupe, là, c'est l'heure du dîner et puis après, on a encore une session en petit groupe. Voilà, voilà. Si je parais fatigué un peu, c'est parce que je le suis, mais en même temps, ça pétille dans ma tête, c'est parce qu'il y a un décalage horaire. Donc là, au moment où je tourne ça, il est 18 h Donc, il est 1h du mat' en France. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao